C'est pas possible, hein Ça va beaucoup moins bien marcher, maintenant, alors, hein Avec cette Electribe, on ne peut pas tondre le gazon. Il faut que t'évolues un peu, il hein. faut que t'évolues. Ouais. Electride blue Vos gosses vont adorer ça. Ça fait le point Fais le point Fais le point, vas-y Fais le point Ah bah, ah, ça, ah bah, ça va beaucoup moins bien marcher maintenant, alors hein. <rire> Merci, trompette rose. Tu as rendu de fiers services. Bienvenue dans la boîte. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on a, mais ça va être génial, comme d'habitude. C'est parti, Jean-Michel Ok. Electribe c'est elle Les Electribe 2, c'est une machine dont on parle pas assez, je trouve. Donc j'avais envie de faire un petit zoom dessus. Ça, c'est la version purement synthée, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez un moteur de synthèse PCM qui va vous permettre d'enregistrer jusqu'à 16 parties dans un motif rythmique. Et vous pouvez avoir jusqu'à 250 motifs rythmiques enregistrés à l'intérieur de l'Electribe 2. Je vous fais vite fait un petit tour de l'interface. Vous avez une section oscillateur, un filtre, de quoi faire de la modulation, une enveloppe d'amplitude que vous pouvez aussi utiliser comme enveloppe de filtre, et puis vous avez un effet d'insertion qui est ici. Sur la gauche, on va retrouver ce petit pad ici, et il va nous permettre d'entrer soit des notes avec un arpégiateur, soit d'utiliser l'effet master, qui s'appelle ici Master FX, et on peut mettre tout un tas d'effets sympas sur sa pattern. Son pattern Sa pattern Eh, hey, vous allez arrêter avec ça les gars C'est pas possible hein? Ça va, ah non, parce qu'en plus il fallait que ce soit musical. Attends, tu plaisantes ou quoi On n'est pas sur une chaîne de jardinage Ah, je croyais, je croyais, je croyais. Avec cet Electribe, on ne peut pas tondre le gazon. Je suis désolé, ce n'est pas une chaîne de jardinage. Sortez les jardiniers, sortez Je peux muter les parties. Musicale, c'est aussi essentiellement beaucoup de mouvements, par exemple ce genre de mouvement. Après, vous avez ces pattes qui sont ici, peuvent servir à plein de trucs. Soit vous les utilisez pour déclencher des sons carrément, soit vous pouvez aussi les utiliser pour déclencher directement les patterns. Vous pouvez les utiliser en mode clavier. Et puis, vous pouvez régler vos propres gammes. Comme vous avez pu voir ici, j'ai une gamme particulière qui est paramétrée sur les pads. Pour vous montrer comment fonctionne une séquence, il n'y a rien de plus simple. Vous voyez ici, j'ai la grosse caisse. Je passe en mode séquenceur. Et puis, je vais avoir les différents steps qui sont allumés sur ma partie. Si je les allume tous, ça fait ça. Voilà, hein, c'est facile. Ensuite, vous pouvez passer de partie en partie. Là, par exemple, le violet qui est allumé, c'est la partie 0.9 qui correspond à ma grosse caisse. Je peux aller sur ce bouton... Qui me permet d'aller sur la partie numéro 10 et là je suis directement sur la caisse claire. Je repasse en mode trigger et ça me permet d'écouter le son que je suis en train de paramétrer. En mode séquenceur, je peux aller voir les différentes parties qui sont allumées et puis en mode keyboard, je peux aller jouer chromatiquement. Et ça, si par exemple je veux utiliser un son de synthé, c'est beaucoup plus pratique. Je passe par exemple sur ce son ici. Vous voyez, c'est une gamme qui est paramétrée ici. Je peux aller dans le menu. Alors, Je peux soit naviguer avec ces flèches ici, mais sinon, en appuyant sur Shift et en appuyant sur les, les pads, j'ai des raccourcis vers les menus les plus couramment utilisés. J'aime bien l'harmonique mineure. Alors, je vais partir d'une séquence vide. Il y en a plein des séquences vides à la fin, euh, parce que vous avez jusqu'à 250 patterns qui sont pré-réglés euh, dans cet appareil. Euh, là, allez, je vais aller sur 206, 206 c'est bien, c'est la voiture de Jean-Michel. Désolé, il n'y avait pas R16 Jean-Michel, je sais que tu étais plutôt coincé dans les années 70, mais il faut que tu évolues un peu, il hein. faut que tu ouais. Par défaut, j'ai un motif rythmique qui est paramétré avec... De quoi faire, de la batterie, et puis commencer à paramétrer ma séquence. Je passe en mode séquenceur, Fort to the floor, c'est parti. Yeah. Si le kick me plaît pas, je peux en changer. Je vais sur le menu oscillateur. Pour changer les sons, il n'y a vraiment rien de plus facile. Vous tournez et vous avez les catégories en haut. Il y a plein de kicks, plein de snares, etc., etc. Une petite astuce, quand vous maintenez le bouton Shift appuyé, vous pouvez passer de catégories en catégorie comme ça. Si je veux une caisse claire, je vais sur le pad d'à côté. C'est parti, je repasse en mode séquenceur. Je mets deux caisses claires. Ensuite, je vais mettre... Un charlet, c'est bien. Ouais Je peux enlever ces deux pads là repasser en mode Trigger, mettre un charlet ouvert, séquenceur. Ok, parfait. Euh, c'est intéressant, mais encore plus intéressant, je peux enregistrer les mouvements de potard si j'ai envie. Par exemple, sur ce charlet, vous voyez, il est un peu mécanique. Je vais allumer l'enveloppe d'amplification. C'est pas mal, je vais l'enregistrer. Record à l'intérieur de l'Electripe 2, il y a une fonction euh, groove. Quand vous allez euh, dans le menu, que vous allez sur ce pad, vous voyez il écrit groove type. Là, il est en conga 1, mais si je veux, je peux aller changer ça par exemple, oval groove. Comme ça, ça me fait un, un groove euh, ovale. J'aime bien les groove ovaux. puis après, je peux régler la profondeur de ce groove-oval. Ça donne un... Toi aussi, tu te sens un peu ovale, Jean-Michel. Je, je te sens ovale. Je te sens ovale. Je vous ai parlé des batteries, mais on peut aussi évidemment faire de la synthèse. Il y a un gros moteur de synthèse PCM à l'intérieur de la 2 2, donc Je vais vous montrer comment ça marche. Si je vais par exemple sur la parte 1, et que je passe en mode Keyboard. Euh, je peux régler euh, le son directement à l'aide de l'oscillateur, un peu comme la grosse caisse tout à l'heure. Hein. Et puis de la même manière que sur la grosse caisse, je peux aller choisir mes types de sons en appuyant sur Shift plus oscillateur pour aller comme ça d'un type d'instrument à l'autre. Là, je suis sur les synthés, instruments, vous voyez, piano. Il y a plein d'échantillons euh, hyper marrants que vous pouvez utiliser dans vos productions. Il y a des hits je peux passer dans l'un à l'autre comme ça. Et puis, il y, y en a beaucoup, beaucoup, en fait. Hein. Beaucoup, beaucoup. Voice. Ah J'ai envie de faire un truc avec ça. Attends, maintenant, je vais faire de la basse. Regarde, je vais me mettre en... Je vais me mettre en partie 2 et puis là, je vais passer en mode keyboard. Je vais me faire un son de basse. Donc là, j'ai pris une onde de base. Je vais la tuner un petit peu pour, pour donner un peu de Alors déjà je vais monter un peu son niveau, 127. Ensuite, je vais utiliser l'enveloppe de filtre. Donc je vais baisser le filtre et utiliser ce bouton EG int qui est là. Et puis je vais utiliser l'effet d'insertion qui est sur la droite, en appuyant dessus et puis en allant choisir par exemple un overdrive puis en balançant un petit peu. Oh, yes J'aime bien. J'enregistre. Un autre son Voilà, Shift Chord Il me propose un Chord Set qui est ici Je peux changer Je peux mettre plein de notes si j'ai envie Waouh, super Je vais prendre ça, Exit pourquoi pas Hein Et j'ai même pas touché à mon son. C'est le son de base, c'est une forme d'onde, Dancy. Tout ce qu'a de plus Jean-Michel, c'est vraiment, vraiment, basique <tousse> C'est bizarre ça. J'aime bien. Ça peut aboyer aussi, comme vous pouvez voir. Tais-toi, Rex. Silence. Couché. Faudra que tu sortes le chien, Jean-Michel. Il réclame. Voilà. Une autre. Une autre. Allez. 207. Je vais changer de, de tempo. Chiloot un peu, tu vois. Chiloot. Tu dis pas chiloot toi? J'aime bien ça. Ça, c'est bien. Hein Des claps. Ça, j'aime bien. Ça. Oh! Un truc comme ça, j'aime bien. Avec du swing. 20%. C'est bien. C'est bien ou pas Yes Du groove Laid-back. Ouais. Ouais, maintenant, on va changer. On va mettre une petite basse. Je vais mettre du piano. Qu'est-ce que vous en pensez euh, Shift. Tic, tic, tic, tic, instrument, keyboard. Je vais passer en mode accord. Ça, c'est bien. OK, et ensuite, je peux muter cette partie, voilà. Et je peux aller dans cette partie-là et puis mettre un petit son de synthé sympa. C'est parti. Ouais, un petit peu de glide. Allez, ça c'est bien. Vos gosses vont adorer ça. Et là je viens de vous brancher l'Electribe Sampler. C'est tout ce que va vous proposer l'Electribe avec la possibilité en plus d'insérer vos propres échantillons dans vos productions. Écoutez ce que ça peut donner. On a samplé Jean-Michel et il a pris des pastilles pour la l'atout. C'est vraiment sympa parce que ça vous permet de mettre vos propres échantillons et puis on garde vraiment toutes les fonctionnalités qu'on a sur l'autre Electribe. Alors, je ne peux pas tout vous montrer dans une seule vidéo parce qu'il y a énormément de fonctions, mais vous voyez par exemple, ce n'est pas parce qu'on a un motif rythmique de uniquement 64 pas qu'on ne peut pas chaîner les motifs rythmiques entre eux. On peut non seulement enchaîner plein, on peut utiliser ce qu'on appelle un pattern set ici. C'est-à-dire que quand vous passez en pattern set, vous pouvez associer n'importe quel pattern sur l'un des 16 pads qui sont là et passer de l'une à l'autre très facilement. Et puis ensuite, vous pouvez aussi enregistrer votre perf à l'aide d'un enregistreur intégré. Mettons que vous êtes en concert, vous faites des trucs, vous enregistrez chaque mouvement de bouton, vous enregistrez chaque changement de pattern, et ensuite, vous pouvez le rejouer pour, par exemple, l'enregistrer. Vous pouvez même l'exporter sous forme d'audio ou aussi dans un format Ableton Live. Et je l'ai testé, ça marche bien, regardez. C'est dans Data Utility que ça se passe. Press Enter « Export Pattern », donc si j'exporte par exemple en audio, j'appuie sur « Enter », il me propose directement de l'exporter dans divers formats, dont Ableton Live Set ou sinon en fichier « Wave ».« Enter ». Là, ça travaille et ça exporte sur la carte SD qui est sur le côté. Voilà, ça y est, c'est fini. J'ai ma carte SD, je la mets dans mon ordi. Et là, directement, en fait, on se retrouve avec une session complète, là. Vous voyez, il y a euh, les différentes pistes, donc c'est super en fait, on peut emporter l'Electride sampleur avec soi euh, en voyage, par exemple, en mobilité. On, on fait ce qu'on a à faire avec les piles, avec un casque, et puis on exporte ça au format Ableton Live, et ensuite on retravaille le tout à la maison pour pouvoir poursuivre sa production. Vraiment une super fonctionnalité. En plus, vous voyez, ce qui est vraiment très, très cool, c'est qu'il y a une trappe à pile aussi. Et on peut l'utiliser sur le canapé avec un casque, dans un train, dans un avion. Ça prend très, très peu de place, ça rentre dans un sac à dos. C'est un outil très fun, en fait. Hein. Donc moi, j'aime bien. Franchement, c'est super. Voilà, c'était les Electrive 2. Et avec la rouge, vous pouvez mettre vos propres échantillons. C'est génial. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de m'envoyer des valises pleines de billets. Non, je déconne pour les valises pleines de billets. Quoique si vous voulez, vous pouvez, hein, c'est pas grave. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller dans la description et aller voir, il y a des liens pour acheter ces matériels. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à les utiliser. Jean-Michel, il faudrait qu'on écrive cette partie un jour. Hein, pour que ça soit plus, tu vois, un peu Michel Druckerisé, quoi. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, n'oubliez pas, la chaîne est Je fais très mal Michel Drucker. Je peux t'imiter Michel Jonas, si tu veux. Electrum Blue, tu es une Electrime Blue Plus d'infos sur la chaîne YouTube Les Sondiers, vous pourrez aussi trouver d'autres vidéos sur du Matériel Home Studio en tout genre. Allez voir dans la description. Vous avez toutes les infos. Allez, c'est parti oh, oh, oh, oh.